Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, une vidéo un peu spéciale. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur QLRR de Cédric Anisset, la Monsieur Cédric. J'avais reçu de super commentaires sur le fait que la vidéo était bien et qu'elle était assez objective. Et j'ai des, des commentaires assez. Euh, des commentaires qui étaient euh, interrogatifs, on va dire, et des commentaires vraiment euh, cassants. Et j'ai voulu voilà, refaire une vidéo parce qu'en ce moment, il lance un, il lance un programme, la QLRR. Euh, son programme phare, que je n'ai pas suivi, donc euh, juste soit en passant pour toutes les personnes qui pourraient écouter, je ne suis pas un fan de Cédric Anisset, je n'ai pas suivi QLRR de Cédric Anisset, je suis juste allé à, à deux séminaires QLRR live et euh, j'ai fait une formation euh, de Cédric Anisset euh, sur le business en ligne, euh, mais euh, voilà sans plus, je ne suis pas du tout un fan de Cédric Anisset et je n'aime pas les voitures de luxe. Mais, je veux avoir un discours euh, tout à fait objectif là-dessus, donc euh, je décide de faire une petite vidéo euh, pour répondre à pas mal de questions que j'avais pu avoir euh, là-dessus. Euh, la, première, la première question, c'est euh, quand on voit quelqu'un qui a réussi, est-ce qu'on est obligé, donc comme Cédric Anissette qui a réussi, est-ce qu'on est obligé de l'insulter tout de suite et de dire que c'est un gros connard Perso, je pense pas. Moi, quand je vois quelqu'un qui a réussi, comme Cédric Anissette, après, pas le problème d'être parti à l'île Maurice, j ai, personnellement, euh, je n'ai pas forcément envie d'aller euh, sur une île à l'île Maurice. Avec mes enfants, j'ai pas envie de leur, de leur donner ça. Je trouve que voilà, c'est pas ma, ma cam, mais pour autant, euh, ce gars-là, il a réussi. Et moi, quand j'ai un gars qui réussit, euh, j'ai lu un livre là, sur l'autoroute euh, du millionnaire, et euh, l'un des éléments déclencheurs de l'auteur, c'est euh, d'aller voir quelqu'un qui a réussi et d'aller lui demander comment tu as fait. Et nous, en France, on passe notre temps, quand quelqu'un a réussi, à essayer. De, de, de se monter la tête en se disant voilà, « Lui, c'est un connard, c'est un arnaqueur. » Et je suis désolé euh, de vous décevoir euh, si je vous déçois, mais Cédric Anissette, pour moi, je ne le connais pas personnellement. Euh, hello, Cédric. Mais peu importe, je vois que ne pas un arnaqueur. Et je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, c'est pas un arnaqueur. Il a commencé, et euh, moi, je ne me suis même pas pris la tête, à commencer par, ce, par là où il a commencé. Il a commencé par des places de parking. En, en toute honnêteté, en étant un investisseur rentable, Hein, et coach en investissement rentable, je peux t'assurer, commencer par des places de parking, c'est quand même méga chiant. Euh, parce que c'est des tout petits investissements, etc. Donc il n'a pas commencé euh, blindé euh, avec, euh, avec des, des gros immeubles tout de suite. Il a commencé par des places de parking, le truc le plus ingrat quand tu commences. Et ensuite, il est monté au fur et à mesure. Je t'encourage. Euh, parce que du coup, euh, j'ai vu pas mal. Parce que moi, du coup, quand j'ai quelqu'un qui réussit, je n'essaie pas de le casser. J'essaie de comprendre comment il a réussi et d'essayer de voir les étapes qui l'ont amené à ce succès. Et euh, du coup... Euh, je suis allé voir des, euh, des interviews, donc tu pourrais aller voir sur le blog d'Olivier Roland, euh, un, réellement un de mes mentors pour le coup, euh, une interview, euh, il a interviewé Cédric Anissette quand il gagnait 3 000 euros par mois avec son blog. Donc tu vois, on n'allait pas très loin, hein, 3 000 euros par mois avec un blog sur un, en France. C'est juste, euh, ouais, tu n'en vis pas forcément. Donc voilà, il est monté au fur et à mesure. Aujourd'hui, il a réussi euh, et effectivement, euh, c'est euh, un très bon marketeur et qui sait que des moments où il va s'afficher avec une Lamborghini, il va avoir autant de likes que de dislikes. Et du coup, il va avoir autant de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Mais lui, à un moment, ce qu'il veut, c'est euh, se montrer au maximum de monde. Sa marque QLRR et QLRR Live sont similaires où il arrive à réunir quand même 3000 personnes. Donc lui, euh, il a développé les quatre piliers d'enrichissement dont il parle, c'est-à-dire l'investissement immobilier, il a vraiment fait de l'investissement immobilier avant d'être coach en investissement immobilier, tout comme je le fais. Donc, il n'y a pas de mal, une fois que tu as fait quelque chose, à euh, apprendre aux gens à faire la même chose et à se faire payer pour, parce que c'est un réel travail que de suivre des personnes, que de monter une formation et que derrière, d'accompagner des gens vers, euh, vers ce succès, vers, cette, vers des investissements rentables, vers ce changement euh, d'état d'esprit. Il a le deuxième pilier sur les placements financiers. Je n'en parlerai pas plus que ça parce que moi, ce n'est pas un pilier que… Que je, que je regarde énormément, je me fais accompagner là-dessus, mais je ne regarde pas énormément, donc je ne sais pas réellement son niveau là-dessus et ce qu'il a fait, etc. Donc honnêtement, j'en sais rien. Et comme je pas fait sa formation, je sais rien, donc euh, je ne parlerai pas là-dessus. Sur les business en ligne, le mec, effectivement, il a monté un business sur la nutrition, il a cartonné, il monte un business en ligne sur le business en ligne, il cartonne, il fait des séminaires, il cartonne. Donc euh, il a tout pour moi euh, crédit pour euh, être un coach euh, sur la partie business en ligne et il a fait cette partie là donc euh, aucun souci euh, aucun souci pour moi quoi et les business euh, physiques euh, par l'intermédiaire on va dire de de, ses, de, de, de sa marque qu'il a créée alors je crois que c'est une marque gros argent ou enfin ses t-shirts et tout hein. c'est pas ma cam, j'avoue que je trouve pas ça je trouve ça euh, je trouve ça euh, un peu euh, un peu kitsch mais mais il, il a il a réussi donc tout ça, cette vidéo juste pour voilà pour répondre à, une première vidéo que j'avais faite, si tu ne l'as pas encore, je te montrerai, je te, je te mets un petit lien. Mais quand tu as quelqu'un qui réussit, dis-toi que c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il sait que… Déjà, il adore les belles voitures. Donc, euh, à euh, c'est pas, euh, il a raison, s'il kiffe ça et qu'il peut s'en acheter et qu'il s'en achète. Mais il n'a pas réussi sur le dos d'idiot incrédule, il a euh, permis à des gens de s'en sortir et la liste des personnes qui ont suivi ces formations, ces séminaires et qui ont réellement changé entre l'avant avant rencontré Cédric Anissette sur son parcours et l'après. Et c'est juste fulgurant euh, et je peux comprendre ça. Donc, si tu me connais, hein, j'ai créé euh, Esprit Gagnant il y a environ un an et euh, j'ai créé euh, mon club privé pour accompagner des investisseurs vers euh, des investissements rentables et leur permettre à moi de passer à vitesse supérieure. Il y a des personnes qui sont rentrées dans ce club privé, hein, tu as des témoignages que tu peux voir euh, sur ma chaîne YouTube ou sur mon site, leur vie change en quelques mois. Et on en est qu euh, ils sont au début de l'exercice. Et au fur et à mesure des gens euh, qui, euh, qui rentrent dans le club et qui passent à l'action, euh, leur vie change, leur vision change. Et euh, j'ai je je, côtoyé et je côtoie encore beaucoup de personnes qui sont passées par, entre les mains de Cédric Anissette et leur vie réellement a changé. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient malheureux avant, qu'ils étaient des, des clochards avant Non, ils n'étaient pas malheureux avant, mais leur vie a changé parce qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient faire d'autres choses, ils pouvaient mériter mieux dans leur vie. Se laisser une chance. Et, euh, et ce n'est pas des pigeons, ce n'est pas des personnes incrédules. Voilà, c'était une petite vidéo, juste pour répondre à, à, à certains commentaires, mais de manière très, très sympathique, parce que euh, je peux comprendre euh, ces commentaires. Mais voilà, essayons de nous dire que quand on voit quelqu'un qui réussit, si tu vois un investisseur qui réussit, le crache pas le dessus, demande-lui comment il a fait, et s'il peut t'aider, s'il peut t'accompagner là-dedans, quitte à ce que tu lâches un billet, c'est tout à fait normal. Moi, quand je paye des formations, je trouve ça tout à fait normal par rapport au savoir qu'on me donne, et quand j'ai des membres qui viennent dans mes, dans, dans mes formations, je trouve tout à fait normal qu'ils me payent par rapport à ce que je vais leur donner, parce que ça prend du temps. C'est de l'investissement, euh, c'est de l'accompagnement, de l'accompagnement, ça, ça prend vraiment du temps, c'est chronophage, c'est du stress, parce que tu veux aussi que tu veux tout le meilleur pour, tes, pour, tes, pour, tes, pour les personnes qui te font confiance et qui, uh, et qui, te, qui payent tes services. Donc c'est tout, tout à fait normal. Et c'est le réalisateur, il qui a fait ça. Et derrière, il a fait ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire qu'il a augmenté, augmenté jusqu'à exploser. Ben, bravo à toi, Cédric. Au plaisir de te rencontrer euh, peut-être une prochaine fois. Voilà, il n'y a pas besoin d'être fan pour euh, dire qu'un gars a réussi et bravo à lui. Donc, bravo à toi, Cédric Anissette, pour ce que tu as fait pour QLRR. Je te souhaite le meilleur. Et à tous ceux qui sont euh, encore sceptiques par rapport à ça, regardez des premières vidéos qu'il a fait sur le blog d'Olivier Roland des livres pour changer de vie ou euh, blogueur pro. Enfin, il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs blogs. J'avoue que je ne me rappelle plus sur quel podcast j'ai écouté une interview de Cédric Anissette. Mais tapez Olivier Roller, des livres pour changer de vie ou Blogueur Pro et vous aurez une interview quand il gagnait 3000 euros par mois. Donc ce n'était pas il y a si longtemps que ça, mais ça commence déjà à dater. Et vous verrez qu'il voilà, a juste gravi des étapes au fur et à mesure et qu'il arnaque personne et qu'il oblige personne, tout comme euh, tous les formateurs et la plupart des, des formateurs honnêtes euh, sur Internet. Voilà. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros like. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi, mets-moi un dislike et dis-moi pourquoi en commentaire. Il n'y a aucun souci. Les commentaires sont ouverts. Dis-moi ce que tu penses de ça, dis-moi ce que tu penses bah, des formations en ligne. Est-ce que c'est normal qu'on les fasse payer ou est-ce que tu voudrais que ça soit open bar pour tout le monde Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage-la à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier et d'une manière générale par l'entrepreneuriat. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email. Oui, j'ai besoin de ton email pour pouvoir t'envoyer euh, ce cadeau. Et ensuite, tu recevras régulièrement des emails euh, pour qu'on reste en contact. Il hein, n'y a aucune arnaque, par exemple, derrière ça. C'est un vrai cadeau. Euh, et même si tu veux un deuxième cadeau, toi qui m'écoutes, je t'offre une session stratégie de 45 minutes directement avec moi. Ce n'est pas avec un assistant, c'est directement avec moi. Je te mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Ça nous permet de voir où tu en es de ton parcours d'investisseur et comment je pourrais t'accompagner dans ce parcours pour te permettre de passer à l'action plus vite et de devenir un investisseur réellement rentable, te créer un revenu complémentaire. Te créer un, ré... un véritable revenu avec l'immobilier ou euh, si tu as une projection plutôt patrimoniale et te, euh, te créer une sécurité pour ta retraite, ben, on peut aussi travailler ça. Voilà, l'accompagnement et du coup la session stratégie me permet de vraiment te connaître et te faire euh, entre guillemets, euh, du sur mesure. Donc en tout cas, euh, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo parce que tu as bien cliqué sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc on se retrouve dès que je publie une prochaine vidéo. Euh, je te dis ben, profite de la vie, profite des tiens, reste en bonne santé. A très vite. Ciao, ciao